Bonjour, fait maxime comme nous c'est jfl cuisine créole jean fais lundi votre chef à la maison qui rentre à la maison Je dit non non je vais aller préparer un petit crème de grenadier pour nous ok et pour moi faire moi mesurer tout ça me gêne besoin je vais vous nous une recette de base là faut nous baser sur les ok Là nous faisons un crème de grenadier gêne moi dit nous qui est très important c'est du côté si là elle veut dire il y a un petit les les les target tandas quitter de là-dedans elle veut dire si toutefois fois fait crèmez et grenadea faut pas peur pour mettre le sucre là-dedans OK moi prends yon tasse de grenadea égal à 4 tasses de sucre OK moi pour écraser grenadea et puis il ne faut pas utiliser de l'eau hein pas de chambre, utilisez de l'eau dans la crevasse. Et voilà. Ça, c'est un petit bagage toute tout femme haïtienne qu'on est. Okay? Pour bien faire fondre un grenadier qui soit fait, ou mettez sucre. Okay? Mettez sucre sur lui parce que c'est 4 tasses. Pareil, peu importe. Mettez ça pour le plus vite que possible. Vous okay? voyez la fondre disparaître. Pas rien encore. Après, on a minutes comme ça. Regardez qui j'en ai arrêté. Ou est ouais, Bien noir, ça veut dire pas grand rien encore, mais pas oublier de tout calculer sucre quoi. Hein. Quand tu as sucre là te tu es mettez mette là, tu mais, ce grain, ça get, sucre là, tu là, tu es là, tu là, tu es là, tu là, tu fois que une fois là, tu fin moi fin là, tu ça a aja qu'on ala moins mettre reste sucre là-dedans même si elle paraît en pile c'est qu'on c'est relatif on a ou même la caillou ou connait est-ce qu'au bresse ou mange ou brape le sucre ou pas mais si ou même tout ouvrez gingu sirette là là-dedans aussi ben on va mettre moins OK qu'on moins tout mettre reste moins là-dedans Quand on a faire le fait sucre bien fond, ok? Ok. Quand on a la m'a sucre sans sens c'est fin fond dedans. Tout ce qui ça me fait, moi mis un tiers de tasse de jus de citron. C'est très important parce que c'est citron qui permet de la crème cela coller. Il y a un peu de monde qui dit. C'est la lette condensée. C'est la lette Nestlé qui fait le coller Ce n'est pas vrai. Est la lette qui fait le Elle simplement un peu Lorsque nous disons un ça veut dire qu'elle fait lisse, ça veut dire qu'elle fait le lisse. C'est vrai. C'est la et condensée qui fait le Mais pour le dire, pour le coller pour le bien coller c'est le citron qui fait ok Citron avec là ok On a tout mettre un quart de tasse de citron là-dedans. a là, -dedans. Ce n'est pas important pour nous mettre zeste de citron là-dedans, ok? Parce que zeste de citron, vraiment, vous ne pouvez pas manger le vrai, mais pas assez de temps. Avant que vous mettez l'alcool là et le condensé à tout de suite, pour le passer lait là avec le grenadier dans le tamis. Ok, là maintenant, nous ça c'est quasiment dans ça qu'on là. ça ça mettez là-dedans, moi pour mettre le condensé là moi yon mette 600 ml OK pour que ça que ferme toujours dit nous la ml moi pas prendre vide dans tasse c'est parce qu'ils sont les qui sont très collés ou mette le dans ils dans, dans ça là dans sa simplement perdre un peu plus soit le mette dans tasse encore là perdre un peu à la à la place moi puis vite dit nous l'acheter boîte là yon boîte c'est 300 ml Gardez bien sous boîte là ou à côté l'écrit ben mettez deux boîtes qui gale 600 ml chaque boîte yon, c'est 300 ml On a, pendant ma brasse là moi tout mettez deux tasses et demi d'alcool de là-dedans ça nous tagli la zone en pays nous, hein? nous même ici on acheter volca de 40% d'alcool ou même qui au Chili République dominicaine il y aurait le tequila OK moi metti deux tasses et demi Pendant que je dis l'huile là, en même temps, j'ai eu un essence de vanille blanc. Je vais tout mettre... y a un quart d'essence de vanille blanc là-dedans. Je vais mettre rouge là. Mais noir. Si vous noir, ça. c'est vous-même. Moi-même, là, la êtes tout jaune. Voir ça. Je vais répondre aux questions que tout le monde pose sur l'autre masse de est-ce qu'on met de cannelle Pour qui ça m'a mettre de cannelle Ok. Oui ou qu'on peut de cannelle C'est un goût pour lier, Mais on n'est pas obligé de mettre de cannelle. Là. Pour qui ça Moi-même, je pas utiliser de cannelle là, C'est parce que souvent, les nappes de la cannelle, nous ne voyons pas que la toujours quitté un, un petit saleté en bas vert. Ou bien le sous tête. Un ou l'autre. Mais c'est à cause de la saleté que ça m'a mettre de Le cannelle. C'est déjà prêt. Là, on hum. Est-ce que nous voyons comment le guitare il là ça là, 5 jours, 7 jours, 10 jours, c'est déjà prêt. On s'écure. C'est bon. C'est l'enfer. Oh my goodness. C'est vraiment bon. Ok? Quand on y a là, on va faire déjà. On va mettre ça en bouteille. Une fois embouteillé, bouteille, quand on y a là, on va le venir avec l'autre là pour nous. Ok? OK, n'a regarder la mien deux, deux deux deux bouteilles là. Ça c'est bouteille moi qui t'en fait déjà, on goûter déjà, c'est excellent et capable même dire c'est couper les souffles. Et puis ça c'est ça me fait faire aujourd'hui. à lui même là, tout ça OK 5 jours, 7 jours, c'est excellent. Qu'on okay? a la m'a vider pour nous. Sans la moi en fait là, ça fait presque une semaine et demi là. Ça veut dire presque 7 8 jours mon là. OK Qu'on a la m'a essayer de goûter d'hier. Soit c'est excellent. Regarde la texture. Et voilà. Vous voyez? Et puis c'est vraiment bon. Quand on a si on fait, on veut mettre le cocoa, on ne peut pas Mais, on doit mettre le là-dedans. Ok? Venez. On a la goûter Et voilà. Waouh. Regarde. Ça colle. C'était JFL, Cuisine Creole, j'en fais dans lundi, votre chef à la maison. Merci parce que nous n'avons pas de partager la page Et puis tout le monde qui voulait abonner, pour nous regarder la vidéo à même, garder à droite à écran, ou après un petit bouton qui marque s'abonner, juste peser là-dessus, c'est qu'on soit capable de dire. C'était votre chef à la maison, merci à vous.